Ce que j'ai envie de dire à ceux qui veulent se lancer, c'est vraiment de croire en leurs rêves. Quand on a des idées à porter, il faut aller au bout de ses rêves, au bout de ses idées. D'abord, ça peut être des petits rêves. On enclenche une sorte de mouvement en soi qui fait que déjà on s'entraîne soi-même et puis à un moment donné, on commence à entraîner les autres. Et c'est là ça devient intéressant, encourageant, parce qu'en fait, on commence à mesurer les conséquences heureuses des initiatives qu'on a prises. Je m'appelle Thomas Horiez, je suis le gérant de 1083.